Bonjour, bonjour et bienvenue à CFRH 88.1 106.7 avec notre invité, Marco Vingendard, pour notre sixième émission. Bonjour, Marco, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, Dan, ça va très bien, merci. On parle aujourd'hui, c'est quoi le sujet qu'on parle? là? Donc, aujourd'hui, on va parler de, de, de trois sujets principaux. Euh, donc, euh, qui, euh, qui sont couverts dans, dans mon livre, là, Le Nouveau monde oublié, la naissance métier des, des premiers Canadiens. Et euh, donc, euh, ça va, on va parler aujourd'hui des Amérindiens domiciliés de la vallée du Saint-Laurent. Euh, donc, c'était des, des groupes qui, euh, qui se sont installés là, dans, dans la colonie au cours du 17e siècle, du 18e. Euh, on va parler aussi des, euh, mettons, des, des Amérindiens des pays d'en haut. Euh, et de la Grande Alliance euh, franco-amérindienne. Et on va aussi, euh, dans la deuxième moitié de, de l'émission, on va parler de la Grande paix de Montréal de 1701. Donc, un événement très, très important dans, dans les annales et euh, très méconnu aussi. Donc, on aura la chance là, de, de vraiment comprendre dans le détail qu'est-ce que qu c'était -ce que, que cet événement-là absolument unique là, dans l'histoire euh, des amériques Alors, on va débuter euh, dès maintenant au niveau des, euh, des Amérindiens domicile de, de la vallée du Saint-Laurent. Alors, euh, dans la deuxième moitié du 17e siècle, euh, il n'y a pas eu que des immigrants français qui sont venus s'installer dans, dans la vallée, euh, alors qu'il y a eu beaucoup, un grand nombre d'Amérindiens qui sont venus aussi s'installer de différents, euh, différents groupes. Euh, et on peut remonter ça là, à la décennie de 1650, après la dévastation des grands lacs par, euh, par les Iroquois en 1649-1650. Euh, donc, il y a plusieurs clans, Algonquins et, euh, et Huron-Wendat, qui ont été coupés de leur terre natale euh, par, par la guerre, par les, les famines, les épidémies. Et euh, il y a eu de, de ce groupe, de, de, de ces groupes de de tribus réfugiés, euh, des, des Hurons-Wendat qui sont venus s'installer euh, sur invitation par, euh, par les, Canadiens, les Canadiens et le clergé euh, autour de, de Québec. Donc, dès la, la décennie de 1650, là, il y a eu une population qui s'est installée dans ce dans ce coin-là. Euh, et de manière générale, ben, ces, ces groupes, euh, on aura euh, donc des, des Iroquois dans la région de Montréal, des Abénakis dans la région de Trois-Rivières et des, euh, des Wendat dans la région de, de Québec. Et euh, ces petits groupes donc, autochtones euh, ont on, on joué un rôle important dans la, la conduite de la traite des fourrures euh, de la colonie puis aussi dans la défense militaire euh, de la colonie. Alors, euh, comme j'ai dit, donc, on avait les Hurons-Wendat qui sont arrivés euh, dès, dès 1650 euh, autour de Québec. Ils se sont déplacés à quelques occasions. Ils ont été euh, notamment sur l'île euh, d'Orléans. Et en 1697, finalement, ils se sont installés à Jeune-Lorette, qui est aujourd'hui la, la, la, la communauté là, de Wendake. Et euh, également, dans, donc, dans la, la, la période 1650-1660, euh, il y a eu des groupes aussi euh, d'Algonquins qui euh, sont venus s'installer autour de, du lac des Deux-Montagnes. Il y a eu des Népisingues aussi qui se sont installés à l'Île-aux-Tourtes euh, et des algonquins qui se sont installés à la mission de, de saint anne de bellevue Et euh, également, là, au début, dès le début du 17e siècle, il y avait des algonquins aussi qui avaient fondé un village autour de Pointe-du-Lac dans la région de Trois-Rivières. Euh, donc, euh, de ce côté-là, il y a eu donc, beaucoup, de, beaucoup de nouveaux groupes qui sont venus s'installer. Aussi, à compter de 1667 euh, et, et les années qui vont suivre, il y a des migrations aussi qui vont s'effectuer d'héroquoisie. Donc, comme j'ai dit, alors euh, ces, ces mouvements-là, cette immigration-là euh, a résulté dans le fond d'une détérioration des conditions économiques, euh, des conditions de vie dans les euh, donc, au niveau des, des cinq nations. Puis il y a eu aussi euh, donc beaucoup de travail d'évangélisation qui ont été faits par les jésuites. Donc après la, la, la grande ou l'appel la de 1667, et euh, donc durant cette période là entre 1667-1684, il y a eu une période donc de paix entre les Français et les Iroquois. Et ça a été euh, donc l'occasion pour euh, quelques centaines d'Iroquois, euh, essentiellement des Onindas et des Mohawks qui, euh, qui ont quitté leur village et qui sont venus s'installer autour de, de Montréal. Euh, donc, c'était des, des, des, des communautés qui venaient s'installer sur un territoire, pratiquaient la, une sorte d'agriculture surbrûlée qu'on appelle. Et euh, <coughs> ça a duré environ 10 à 20 ans euh, qu'ils allaient cultiver les champs. Et quand, quand les champs étaient, disons… Euh, Moins fertile, ben ils se déplaçaient vers un, un nouveau lieu. Fait qu'il y a eu plusieurs déplacements de ces populations iroquoises. D'abord donc à la prairie, ils sont déplacés à quelques quelques à quelques occasions. Et en 1716, ils se sont installés à Kanawaki, près des rapides de la Chine. Euh, il y a un groupe qui s'est déplacé ensuite, euh, qui dans, à l'intérieur de, de cette de cette population là, pour atterrir là, en 1721 à Canisataki aussi, puis Aquassassiné, donc une, une troisième communauté, euh, c'est créé en 1740 euh, par des, des, des hommes, des femmes qui venaient de, de Kanawaki et aussi d'autres euh, groupes qui venaient de, de l'Iroquoisie. Donc, dans la, la région de Montréal, les Amérindiens domiciliés étaient plus nombreux que les colons euh, canadiens euh, durant la majeure partie du 17 siècle, euh, donc vers 1700. Euh, Montréal comptait environ entre 1200 et 1500 habitants canadiens, alors que juste à Kanawaki, on en trouvait 1400 Amérindiens. Donc, c'est une population très significative. D'ailleurs, euh, la, la proximité de ces communautés-là, au, autant à Montréal, Trois-Rivières que Québec, bien, ça, a, ça a suscité là, des, des vives interactions euh, culturelles. Euh, donc, au niveau des écoles, il y avait des, des mélanges euh, au niveau des élèves, dans les églises, les marchés publics, on se croisait, on, on se côtoyait quotidiennement. Évidemment, la traite de fourrure qui était donc, le moteur de, de, de l'économie de la Nouvelle-France, euh, ces ces groupes-là étaient des, des acteurs importants, au niveau, par exemple, de la, la médecine aussi. Puis avec toutes ces, ces, ces, disons, ces raisons de, de se côtoyer, d'interagir, on peut comprendre qu'il y a toutes sortes de, de partenariats, d'amitié, aussi d'amour, euh, des, des histoires d'amour et d'union qui, euh, qui se sont créées dans, dans, dans ce contexte-là. Les abinaki de leur côté, euh, donc eux, c'est un petit peu plus tard, sont arrivés dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, en 1676, euh, qui, euh, qui se sont déplacés, finalement, eux étaient, donc euh, il y avait leur territoire de chasse, là, la, toute leur, leur territoire ancestral, de la rivière Merrimack, donc au, au niveau de la, de la côte est jusqu'au lac Champlain. Euh, et euh, en raison de conflits violents là, entre les colons de la Nouvelle-Angleterre, euh, qui grugeaient, disons, leur terre euh, et leur, leur terrain de chasse, euh, il y a eu beaucoup de, de conflits et tout ça, et euh, suite à, à ces conflits-là, euh, souvent violents, euh, donc, il y a des, des groupes d'Abenaki de, qui sont venus s'installer d'abord euh, à Chaudière. Et à la fin du 17e siècle, là, ils, sont, ils ont migré un petit plus vers l'ouest pour aller former les communautés de d'Odanak et de Walinak, donc euh, qui sont encore euh, bien, bien, bien vigoureuses aujourd'hui. Et euh, un petit commentaire aussi vers 1760, la, la, la chute du régime français. Euh, L'ensemble des populations... Population, euh, de la population des Amérindiens domiciliés euh, comptait environ 5000, euh, 5000 âmes, donc c'est à peu près 8% de la population sur quelques 60 000 euh, Canadiens. Et euh, un siècle plus tard, avec la, la présence britannique, le, le, le maître colonial britannique, euh, leur proportion va diminuer beaucoup, va décliner à 3600 euh, habitants. Et là, ça représentait... Euh, en fait, 0,03 de la population euh, du, du Québec, euh, donc un siècle plus tard. Donc, euh, ils ont eu vraiment une sorte d'âge d'or, si je pourrais dire, durant le, le temps de la Nouvelle-France, où il y avait vraiment des, des relations très très uniques. C'est ce qu'on va regarder euh, donc dans, dans, dans le, pour la suite. Alors, euh, la, les relations qui existaient entre ces groupes, euh, donc à proximité des grands centres, euh, étaient, étaient très riches. Euh, et les Français, les, les dirigeants coloniaux, eux, avaient euh, donc un, un but euh, qui était très très clair durant une bonne partie là, de la Nouvelle-France, c'était d'assimiler ces groupes-là à la culture française, d'en faire des Français. Euh, et euh, on, on sait que cette, ce, cette mission-là, ce projet, a été un, un échec assez patent. Euh, les Amérindiens n'ont jamais voulu, disons, se, se dénaturer à, à ce point-là, ont toujours été très, très férocement... Euh, authentiques, disons, d'être attachés à leur culture, à leur identité euh, également. Euh, donc, ça s'est devenu assez clair là qu'elle ni renié leur culture, ni leur langue. Et euh, en, en 1709, l'intendant de la colonie, qui euh, prenait conscience finalement d'une culture autochtone très, très, très distincte dans ces communautés-là, il dit « Il est surprenant qu'autant de nations qu'avec autant de nations, il n'y a pas une, il en a pas une qui a adopté nos manières et malgré leur présence parmi nous et les contacts quotidiens avec les Français, pour prendre ici les, les Canadiens, ils se gouvernent encore de la manière qu'ils l'ont toujours fait. Ils préfèrent vie, la, la vie dure et, et oisive, leur existence libre et complaisante aux alternatives les plus convenables qu'il est possible de leur offrir. Donc, c'est assez, assez clair là, de la part de l'intendant qu'ils n'ont pas réussi à en faire des, des Français comme ils auraient voulu. Euh, et euh, l'organisation sociale-politique de ces Amérindiens domiciliés euh, continuait de s'inspirer de leur mode euh, traditionnel. Euh, ils continuaient de désigner des, des chefs dans leur communauté. Euh, le principe d'organisation sous la forme de clan là, demeurait toujours euh, bien, bien vivant. Et euh, malgré l'échec du projet d'assimilation, les, les contacts quotidiens, les influences interculturelles là, qui vont se vivre euh, vont quand même avoir un impact euh, important euh, au niveau de la culture qui va émerger là, de cette, euh, cette société euh, très... Donc, très multiculturel euh, que, que, que je considère, mettons, être dans, dans le bon sens du terme, dans le sens véritablement positif du terme. Et euh, donc, évidemment, à titre de commerçants de fourrure, bien, ils ont développé des relations d'affaires étroites avec les marchands canadiens. Alors, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de, disons, de d'éléments qui, qui faisaient qu'il y, y, y avait différents apports à cette culture-là qui est en train de, de se créer. Et les Amérindiens domiciliés étaient une composante très, très importante de cette, de cette culture-là euh, et, et l'ont influencée. C'était des communautés qui étaient très autonomes, qui étaient ouvertes sur la, la colonie. Donc, elles étaient économiquement indépendantes et, et culturellement autonomes. Euh, mais ils n'ont jamais abandonné donc, leur, leur langue, s'administraient eux-mêmes. Et euh, cette, euh, cette situation-là, ça contrastait assez vivement avec les conditions de vie qui étaient imposées, par exemple dans les missions jésuites en Amérique du Sud, euh, dans les villes de prière aussi, on en a parlé euh, a quelques émissions, donc en, en Nouvelle-Angleterre. Euh, dans la vallée du Saint-Laurent, les Amérindiens les domiciliés euh, n'auraient jamais même pensé euh, d'avoir composé avec des traitements comme ce que je viens de, de nommer. Pour eux… Euh, c'était n'était pas du tout un, un contexte de, de subjugation, de soumission à une autorité coloniale. C'était vraiment des, des, des habitants qui étaient sur leur terre euh, également. Donc, euh, les, les autorités coloniales en sont venues accepter euh, tacitement, disons, l'autonomie euh, des, des Premières Nations euh, et, et même parfois re devaient renoncer à juger les Amérindiens lorsqu'il y avait des, des offenses criminelles, euh, des, des meurtres ou des... Euh, de, de, de trucs qui pouvaient se passer, bien, ils n'étaient pas soumis aux lois françaises parce que les Français comprenaient qu'ils devaient respecter, disons, leur, leur souveraineté. Euh, et donc, par exemple, les, les, les, les Iroquois de la région de Montréal refusaient de se battre contre leurs confrères de la Confédération des, des Cinq Nations. Euh, il y avait donc toutes sortes de, de, de, de, de manifestations de cette autonomie-là qui, euh, qui se vivait. Euh, et les Amérindiens domiciliés, donc, avaient jamais renoncé à leur liberté de mouvement, à leur emploi du temps. Ils vivaient vraiment leur vie comme, comme ils le souhaitaient. Euh, au niveau de la, de la chasse annuelle, y avait leur déplacement sur leur territoire de chasse. Donc, euh, c'était vraiment une des communautés autonomes. Et euh, aussi, il y avait un christianisme syn syn syncrétique assez euh, assez particulier. Donc, les, les, les jésuites qui sont venus évangéliser euh, ces ces communautés là, euh, donc ont adapté les, les, les conventions catholiques, les croyances à, à mettons, aux euh, aux, aux mœurs, disons aux cultures amérindiennes. Donc, ça a donné une sorte de mélange où les, les coutumes autochtones euh, conservaient vraiment leur esprit original à l'intérieur d'une sorte de, de contenant euh, catholique. Euh, donc, euh, c'est vraiment un, un christianisme bien, bien particulier. Euh, il y avait quand même une influence canadienne, donc qui s'est faite sentir au fil du temps. Plusieurs transferts culturels qui se sont vécus auprès ou de la part là, des, venant des, des, des voisins canadiens. Euh, le bilinguisme, par exemple, chez les, chez les Wendat, euh, donc, euh, était assez répandu. Euh, les vêtements quotidiens, parlement des hommes, euh, commençaient à ressembler de plus en plus à leurs voisins canadiens. Euh, ils élevaient de la volaille, du bétail, ils avaient même des chevaux euh, qui conduisaient en carriole pour se rendre euh, en ville. Donc, euh, des, des, des emprunts qui venaient du monde européen. Euh, et aussi, tranquillement, la, la transformation du mode d'habitation euh, des maisons longues vers les maisons canadiennes. C'est un phénomène qui a été observé là, au cours du, du 18e siècle. Euh, physiquement, les Amérindiens domiciliés sont ont commencé à ressembler euh, davantage à leurs voisins canadiens en raison du métissage euh, ethnique là, qui, a, qui a progressé rapidement. Euh, pis ce phénomène était particulièrement euh, visible chez les, les Hurons-Wendat à Wendake, où les mariages euh, avec des colons canadiens étaient assez répandus, là, surtout vers la, la fin du, du régime français. Euh, on peut aussi parler de l'intégration de nombreux captifs britanniques dans les familles euh, amérindiennes, par exemple du côté des Iroquois, le, les Hill, les Williams, les Tarbell, euh, chez les Abenaki, les Gill aussi, donc c'est des, euh, des, des lignées qui existent encore, à, à, à moins que je ne m'abuse, mais euh, je sais qu'ils qu ont joué un rôle dans ces communautés-là, c'est euh, les descendants de, de ces prisonniers. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'adoptions d'enfants aussi qui étaient confiés par des mères célibataires. Euh, et euh, donc, euh, avec tous ces, ces éléments-là, euh, il y a le botaniste suédois, Père Calme, qui est un des, un des témoignages les plus importants de la Nouvelle-France pour comprendre justement la, on a la fibre métissée du Canada. Et euh, on, on pouvait croiser des Indiens blancs, entre, entre guillemets, dans les établissements autochtones de manière régulière. C'était quelque chose qui, qui l'avait frappé. Ces euh, communautés... Euh, euh, domiciliés étaient aussi des alliés militaires très, très précieux. Ça, c'est un rôle euh, très clé qu'on peut retenir. Euh, les Iroquois de la région de Montréal, les Abenaki avaient des différents, des conflits avec les colons anglo-américains plutôt, et euh, qui empiétaient sur leur territoire de chasse. Donc, il y a eu euh, beaucoup de raisons pour eux de, de se lier, de se lier aux Français, aux Canadiens contre, euh, contre les Anglo-Américains. Euh, ils, ils se sont avérés très, très efficaces dans les attaques, les raids qui étaient menés dans les établissements frontaliers de la Nouvelle-Angleterre. Euh, puis dès, là, dès, là la, au, au début des années 750, euh, la réputation des guerriers à Benaki euh, n'était plus à faire. Il y avait vraiment, disons, une, une réputation très, très, euh, très élogieuse en termes de, de, de force de frappe. Les guerriers de Kanawaki aussi étaient, étaient vus comme une force le, militaire qui était redoutable. Euh, Ce que le, le, le gouverneur du Massachusetts, William Shirley, disait « la tribu d'Indiens la plus puissante au Canada ». Donc, euh, ils avaient fait leur preuve, disons, en termes de, de, de capacité de, de, de, de défendre, disons, leur, euh, leur terre. Et euh, évidemment, les Amérindiens domiciliés participaient aussi à certaines opérations militaires dans l'arrière-pays. Euh, les, les, les, les villages euh, en tant que tels euh, avaient une très grande valeur défensive aussi contre les incursions euh, iroquoises euh, pour le temps que ça a duré et, et aussi les, euh, les Britanniques. Euh, donc, euh, c'était vraiment, euh, c'est ça, des, des, un rôle stratégique important au niveau militaire. Et c'était pas, ils se battaient pas pour les Français euh, sous le signe d'une sorte de soumission, d'obéissance à un souverain. Eux autres, euh, c'était des, des, des, des, des alliés égaux. Euh, ils exigeaient d'être compensés pour leurs efforts investis dans des, des offensives euh, majeures. Euh, ils, ils se battaient pour obtenir du prestige, acquérir des trophées de guerre, euh, s'accaparer des prisonniers. Euh, du butin, venger leur mort. Donc, c'était d'autres raisons qui les habitaient que les, les, des motifs plus impériaux, disons. Euh, L'appui la, militaire euh, des communautés euh, et, et, mettons, était, était important pour les Français, puis tellement que les, les Français accordaient des fonds euh, pour subventionner, disons, souvenir aux besoins des familles des, des guerriers qui partaient en guerre. Donc, euh, ils il jouaient un peu un rôle de pourvoyeur pendant l'absence la, des, des guerriers. Donc, euh, les Français savaient très bien qu'ils avaient besoin absolument de, de ces groupes-là pour défendre la colonie. Euh, et en 1757, dans un mémoire qui est adressé à la Cour de France, euh, l'officier Antoine de Bougainville euh, dira « nous, nous nous soutenons que par la force des sauvages ou la faveur des sauvages. C'est le contrepoids qui fait pencher la balance de notre côté ». Donc, euh, encore une fois, ça, ça permet de comprendre que les, les Français étaient bien au fait que sans, sans l'apport des, des Amérindiens domiciliés, il n'y aurait pas eu une possibilité, là, de, de, disons, d'être de, une force de frappe aussi grande de défendre le pays. Il y avait d'autres autochtones dans la vallée du Saint-Laurent et dans, sur le territoire du Québec aussi. Euh, les Inuits qui, euh, tranquillement, au fur et à mesure que la population canadienne dans la vallée s'est installée, euh, ils ont commencé à retraiter un peu la région de Trois-Rivières-Québec, ils ont retourné un peu plus euh, au nord. Euh, les Algonquins euh, aussi se sont repliés vers la, la rivière des Outaouais euh, et aussi euh, en haut, en amont là, de, la, de la rivière Saint-Maurice. Continuaient ces, ces groupes-là leur mode de vie traditionnel. Euh, donc, euh, c'était des combinaisons de séjours prolongés à l'intérieur des terres. Euh, pendant l'hiver et aussi pendant l'été, il revenait vers les côtes. Donc, Tadoussac notamment, c'était un lieu euh, comme ça. Euh, et il faisait des échanges avec les Français aussi, euh, donc au niveau des postes. Alors, euh, il y avait toujours une interaction, mais moins vive, disons, dans ces régions-là. Euh, et euh, donc, euh, voilà pour les, euh, les Amérindiens de, de la vallée du Saint-Laurent. Euh, on va passer au, au, aux Amérindiens des pays d'en haut et… Ce, ce lieu qui, euh, qui est un lieu très très très important, nommé par l'historien Richard White le Middle Ground, ce que moi je traduirais comme étant le terrain d'entente. Donc, euh, si on retourne dans le temps un peu, dans la décennie 1640-1650, euh, les, les survivants hurons date euh, donc de, de, des, des attaques Iroquoises et des Algonquins, il y a des groupes qui sont allés euh, sur la rive sud du lac Supérieur et la rive ouest là, du, euh, à l'ouest du lac Michigan et euh, sont allés se réfugier dans cette région là. Donc, il y a eu plein de, de groupes euh, qui sont, se sont retrouvés là sur un territoire euh, donc, euh, nouveau pour eux. Euh, on peut en nommer les renards, les sakis, les mascoutins, les Potawatami, les Kikapou, les miamis, les ogibouais, les outaouais, les, euh, les, les, les wendats, les, les, en fait, les, les wendats ou les wendats euh, également, y auront, euh, des Winnebago, des Menominees, euh, des euh, illinois. Donc, c'était un, un, une région où il y a eu une grande, grande diversité. Puis ces euh, ces groupes-là de réfugiés euh, souffraient fréqu fréquemment de famine. Euh, vu qu'il y avait aussi une densité très forte de population, euh, il fallait, fallait cohabiter. Et euh, donc, il euh, y avait toutes sortes de conflits qui existaient avec des, euh, des, des rivalités qui, euh, qui étaient là. Et on en a parlé un peu lors d'une émission précédente. Euh, les groupes ont tenté de, de mettre fin à ces cycles de violence-là à travers des échanges de cadeaux, des, des billets de convention de réciprocité, euh, des, des cérémonies allumaient de paix, des intermariages. Donc, euh, ça, ça a permis de créer des nouvelles identités, disons, tribales, euh, par exemple, les Pétains se sont mélangés aux Hurons pour former la, la nation des, des hurons euh, Donc, au, selon la désignation française. Et euh, ces, ces, ces, ces populations-là ont quand même réussi à, à, à se reformer, disons, mais il y avait encore un besoin de, de moyens pour régler leurs conflits. Euh, et ils avaient aussi un besoin criant d'accès aux marchandises européennes, euh, donc, euh, notamment les armes à feu, parce que les, les Iroquois étaient. Euh, c'était un, un ennemi commun, disons. Les Français se retrouvaient dans une situation très, euh, très unique parce qu'eux avaient les moyens, disons, de, de mettre en place des, des cérémonies, euh, des ententes qui étaient nécessaires à la réconciliation parce que, justement, ils avaient euh, la, les, le matériel, disons, pour, pour, euh, pour jouer le, le rôle de pourvoyeur. Donc, des couvertures, des chaudrons, des couteaux, des hachettes, des fusils. Euh, de la poudre. Tout ça, c'est des éléments qui se sont comme imposés comme des éléments critiques pour, euh, pour instaurer la paix. Et euh, dans ce contexte-là, la, la porte est ouverte aux colons, euh, aux, aux traiteurs français-canadiens pour, euh, disons, euh, établir une sorte de réseau euh, diplomatique avec ces, avec ces groupes-là. Euh, et tranquillement, ils ont développé des relations euh, basées sur des accommodements mutuels, disons. Et euh, c est, c est, ça, ça crée une sorte de, de réseau diplomatique. Et euh, donc, euh, par le dialogue, par l'écoute, euh, ils en sont arrivés à une conception commune, disons, des bonnes façons de faire en, entre, entre elles, les affaires commerciales, diplomatiques. Et ça, c'est ce que Richard White, comme je disais, euh, nomme le middle ground, le terrain d'entente. Donc, c'est un espace où les Français et les Premières Nations ont dû essayer de se comprendre. Pour, euh, pour pouvoir avoir une, une alliance, disons, avoir un, un réseau diplomatique. Euh, et et ce, ce middle ground, ça reposait sur un principe fondamental qui était qu'il n'y avait aucun groupe, ou c'était l'incapacité de tous les groupes d'imposer à l'autre euh, par la force qu'on voulait. Donc, il fallait négocier, il fallait comprendre comment l'autre pense, il fallait comprendre ses conventions. Et à travers ça, à travers ces dialogues, on, on essayait de, de voir comment est-ce qu'on pouvait créer des conventions, que, mettons, ensemble, qui allaient être des façons de faire. Euh, donc, euh, en, en tentant de persu persuader l'autre, euh, chacun cherchait naturellement les congruences, les, qu'elles soient réelles ou, euh, ou, ou perçues, euh, entre les différentes cultures pour, euh, pour pouvoir, disons, faire avancer son propre intérêt. Donc, le middle ground, ça, ça, ça reposait sur un, un espace où c'était surtout des, des genres de, de malentendus créatifs, euh, comme on pourrait dire. Donc, euh, par exemple, le plus célèbre de ces malentendus-là, c'était euh, donc, le, le, le nom ou le rôle de, de, du gouverneur général qu'on appelait, que les Amérindiens ont appelé Onontio, euh, qui était un peu la figure paternelle de cette, de cette alliance-là. Euh, et les, euh, les, les Amérindiens étaient leur, les enfants d'Onontio. Par contre, euh, pour comprendre justement où est le malentendu, c'est que pour les Amérindiens, un père, c'est beaucoup plus généreux, ça, ça donne beaucoup plus que ça reçoit, c'est pas autoritaire. Euh, et, et donc, pour eux, c'était, ben oui, si, si vous voulez être euh, notre figure paternelle, ben, vous allez me donner des cadeaux, vous allez être, euh, vous allez être bien généreux. Tandis que pour euh, les, les Européens, les Français, être un père, ben, c'était une figure autoritaire. T'sais. Fait qu'on qu est parti avec des, des sortes de malentendus comme ça, puis tant bien que mal, on, on a fait vivre, disons, l'alliance. La, et euh, donc, à, à travers ça, il y a eu une alliance qui s'est créée, cette grande alliance franco-amérindienne euh, au niveau des, des pays d'en haut. Euh, et, et ce sont les Français qui ont été les médiateurs, disons, des, des différentes des, des disputes intertribales. Et, euh, et, et c'était une occasion pour eux, en or, de se rendre indispensables, justement, en vue de former une alliance. Euh, et c'est à travers les cadeaux, particulièrement, que les, les, les Français pouvaient gagner l'allégeance des, des Premières Nations. Et malheureusement, ben, dans, dans les, les cultures autochtones, le chef à qui on remettait des cadeaux pouvait influencer généralement sur sa propre famille, son village, mais pas au-delà de ça. Il n'y avait pas d'autorité euh, systématique à grande échelle. Alors, euh, pour influencer un village euh, complet ou une tribu complète, les Français devaient multiplier les cadeaux. Donc, ça coûtait cher <rire> pour eux autres pour être capable d'acheter l'allégeance. Puis en même temps, il fallait doser parce si en donnait trop à un chef, ben là, il allait créer de la jalousie. Puis ce chef-là allait probablement se faire éliminer. Donc, il euh, fallait être capable de, de, de jouer sur différents plans. Et euh, donc, c'était leur moyen pour eux d'avoir une influence sur, euh, sur leurs alliés. Et évidemment, un, un chef qui, euh, qui avait, euh, qui avait euh, mettons, qui était le, le récipiendaire de cadeaux, bah, avait une influence euh, importante aussi parce que, justement, il y avait un accès là, à, à, ces, à ces marchandises. Donc, c'est vraiment ça, l'Alliance franco amérindienne euh, initiée par Champlain, qui s'était étendue jusqu'au niveau des, des Grands Lacs, pays des Illinois. Et euh, donc, cette alliance-là euh, va permettre dans le futur d'infliger de, de, de, des défaites sanglantes euh, aux, aux Iroquois et aussi aux, aux Britanniques. Donc, euh, voilà pour les groupes amérindiens de, de la Nouvelle-France. OK. Euh, à ce point-là, on prend une petite pause puis on va revenir.